Alors donc j'ai cheaté comme un gros porc mais c'est pour la bonne cause. Ah oui c'est pas donné. Bon c'est puissant mais c'est pas donné. Oui, non mais sérieux. Hein, je... Ça sert à rien d'avoir euh... par exemple 10 sur 5 dans un point de compétence. Si si. Attends je joue oh des munitions oh, oh désolé. Bah, son... Oh il oh, y a des gens là-bas. Ah bon monsieur. Au ah revoir monsieur. Ah il y a un sorcier là-bas. Ah non c'est un arc pas un problème il est super badass par contre mais il est super je me sens super seul mais c'est super pas par là. Je, je, en fait, voilà on a joué depuis deux minutes j'ai perdu la moitié de mes, mes munitions il y a de la vie il y a de la vie il y a de la vie il y a des ennemis aussi qu'est-ce que tu fais là-bas Mathieu bah, Là, je refais le plein Ah oui hey, bonne idée j'arrive Bah je suis au max max donc euh, je suis à et des patates Ici 620. Et là ouais, je 172 balles Et il est contente en plus Oh il est gros lui wow, il va s'en prendre C'est moi ou il a fait un bruit de canard Qu Qu'est-ce Bon on va se sentir pas trop mal Du fric <rire> Bah on a. Ah mais je me dis aussi j'étais tout seul Ça me stresse j'ai envie de monter sur les murs Roland It's rolling. Non. Ah, no. ah je me Oh il... Anaïs cours Est-ce... Quoi Cours y a une bébête rouge qui me crame les fesses je Ça s'appelle un dragon bien. Ah Ah je suis pas marqué Où es-tu Mathieu Oh Encore Je n'aime pas tout pour une dame. Oh il y en a un deuxième C'est un verre gallois. Non mais il peut <rire> négocier Moi j'en connais un, il négocie des parchemins au triple du prix de base C'est le moins cher de tous les vendeurs des environs. Ah, <rire> C'est sûr pas au moins 10 km à la ronde well Au revoir Hey girl, I was in that blind looking for the Queen before somebody burned it down. Tina, elle a des Sorry. jambes à t'en faire un cachet. Je vois l'image. <rire> <rire> moi je vois pas. Mathieu t'as un kangourou à côté. <rire> je suis pas un kangourou. Toink, toink, toink, toink, plouf. Comment toi, toi, ça il a la tête que moi? Bon. Il a de l'allonge, non hein. Vraiment moins qu'il ne soit le contraire. Ah oui, ça c'est du tweet. Je te trouve un peu patraque. Tu en as pas marre de mourir, toi, Eh, j'ai pas de bouclier, moi. Mais y'a le roi 7 derrière toi. Il est où Ah, ah Oui! oui. Ah, <rire> bon par contre il a l'air un peu fouillé le roi. Je sais pas trop quelle ouais. Mais... euh... Ah! Ah! Ah! Ah! tête Elle <rire> A Youhou. Alors, y a... oh, non, il dans Oh, quoi dans Ah, bibic. Ah, les araignées. Ça ne pas la laine. Hop. Comme une pierre. Non. C'est il... <rire> comme une pierre. Ah, il y a un grand dragon rouge. Ah, peut-être ouais, pas. Non, on va pas tous coudeurs. se les faire hein, quand même. Attention. Équipement hasardeux. Araignée. Oh ah. ah. ah, non Non, vous êtes pas par hein. <rire> là tu suis les cris et les cadavres, Attention au piège. C'est oh les troubés. Ah, puis ils volent en plus. Hein. <rire> Par contre, ils sautent. Ah, aïe, aïe, aïe. Ah, mais là, il est un peu proche pour moi. Hein. Attends. Euh... Oh, euh... <rire> <rire> bon, bah ça, c'est <rire> fait. Plus je te la tourelle. Non mais c'est vrai, il est des vagues, il fait donc Il euh, peut peut-être réussir à le dire. Je le vois, c'est bon, je l'ai. <rire> non, reviens Je l'ai bah. <rire> Tu pensais <rire> t'enfuir <rire> hein On, On va faire ton jet de diplomatie <rire> Ouais Tapé at... Win it No bah quoi, moi je colle un peu, je suis dans mon roleplay. Bah de toute façon, c'est ce qu'on sait faire de mieux. il a plus de clavé. Non, c'est parce que tu tires en deux dessous de sa taille. You shall not pass I found one just the other day. But you can't have this one. You can find your own. On peut le taper. Let me teach you the ways of magic. Ah, c'est drôle, Attends, il est où le Ah non, non, non, non. Ah non ça, c'est un golem de pierre, ça peut pas être binouzotron. Binous Bisuno Binuz... Bizuno... Binouzotron. <rire> Bref, voilà. Ça y est, j'ai mon binouzotron. Qu'est-ce y a des <rire> là des straps. C'est là. Viens là, viens là. <rire> Mais il faut des nains, maintenant. Il fume un peu, votre main. C'est normal Oh, what's that over there? Allez, allez. Bah, Je peux pas celui-là Si, si, tu peux. Oh. Mais... Bah alors Bah alors, oh. vas-y oh. <rire> Quoi oh. Non C'est à toi de le faire, pas <rire> Ah, ah oui, pardon okay, oh. Wendy, Wendy. A magical bridge extends, leading you directly to the road, are you happy Hey Salvador Is it okay if follow the dwarves in my campaign look like you That awesome Est-ce que c'est les nains qui ont une tête de Salvador, ou est-ce que est Salvador qui a une tête de nain Ah, les copines d'Anaïs Je les aime pas our baby En plus, ils sont toutes les couleurs, c'est bien Wow. Ah, les orques comptent les deux. Ah bah qu'il faut faire le team hein. Euh, tu vois le lebe de terre, je suis de l'autre côté. <rire> tu peux tirer dans l'œil unique des golems. Vas-y l'aile. <rire> Mais je l'ai eu, il compte pas pour moi. Alors, Alors là, je dis, pas juste. Je comprends pas, tu l'as eu. On oh va ah, bien la tesla. Il y a deux tourelles, l'une sur l'autre Voilà voilà, je comprends plus rien moi J'ai une le lendemain qui ça ça s'appelle pas un génocide Bah écoute, oh c'est juste qu'ils sont sur le passage hein. Alors, Alors, ça va, on me passe me par, par it's leur it's ville cool. Bah c'est surtout que tout a commencé par un jet de diplomatie raté. <rire> le oh lendemain est interdit Je la euh... Quelqu'un a suivi ce qui s'est passé Moi je comprends rien du tout. Oui L'amitié dans ses gloutes aux dents. Non Euh... C'est moi ou il est en train de préparer Attention, il arrive Merci, c'est plus facile. Whatever je Ah Je ah. euh. pense que le doubleur, on lui a dit, c'est la cantine, qu'est-ce qu'on mange Et le mec, il a dit, ah, chie par Comme son micro est ouvert, <rire> il enregistré et puis ils l'ont gardé. Quoi. Art. <rire> <rire> guys, guys. did somebody say fart? Il n'est pas encore 22h d'ailleurs, on n'a pas encore entendu ton téléphone sonner. Quelle heure T'as sonné pendant le golem. Par contre Jean-Michel B.O. c'est quand tu veux hein. Tu as l'épée Non ah. Ouais Ça a l'air d'être une bonne idée Oh, wow. oh. Wow. Ah, il est perturbé maintenant On peut attendre qu'il soit moins motivé encore. Arrête de mourir Oui mais on est... Je te l'ai fracturé, moi, la force. Voilà, il y a un squelette fracturé qui vient de me le fracturer. Oui, il va aller. C'est marrant, les monts sont niveau 53, mais les quêtes sont niveau 35. Je cherche l'erreur. Oh <rire> la portée du truc. Ah, Jean-Michel est revenu. J'ai un dragon, mais je ne pouvais pas trouver il n'y a plus explication. Mes collègues sont des ninjas Oh, j'ai touché la tête Ouh, ouh, très très fou, oh. <rire> J'ai pas compris <rire> Ah, vous venez <rire> ah oui pardon, on a vu des coffres, tu sais, vieux réflexe. Qui est tombé <rire> Oh! J'aurais de tout coup c'est vexant. Non mais là, tu cubes <rire> Voilà, Gourgordine, tu Qu'est-ce que je me fais pas insulter moi dans ce jeu des <rire> démoniaque, J ils vont tous me les faire hein. Wow Oh, le sorcier qui fait mal Ouais, j'ai un, ah ouais, un sorcier super brutal Ah voilà moi oh, y merci un sorcier super Oh, putain non euh... non non Oh merci. Ah non Il non a un non non la tempête. Et ça change quoi par rapport aux autres D'ailleurs en parlant de ça avec toutes les références, ça peut être qu'on ait trouvé un bâtiment qui soit plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah, ah, je You may have one item from this chest. One <coughs> look into the duplicitousness of interpersonal relationships. Mais c'est que des dragons rouges Mais oui, mais je savais pas C'est marqué dessus Bon. Et vous le finissez Bah oui C'est le Vous avez pas compris je crois Ah, utiliser la technique Anaïs. Vers la oui <rire> Anaïs en duel, Anaïs <rire> en duel. Ah, joli son petit I'll tell C'est game My mother and uncle are just good friends. That's all. You're <coughs> not that bad. I've only ordered the dance of 10 to 12 babies tops. Est vrai, de quoi est-ce que vous parlez Je ne comprends rien, c'est carabistouille. Comment uh Oh, tu peux me soigner vite vite vite vite. Non mais Ah. C'est 22h. Hey, eh, zéro, on se rend le bit, tu peux passer entre les barrières. Hein. Oui, il est passé! Ah, par contre, je pense qu'il y a un problème avec tes tourelles souviens, parce sont dans le sol! Un ah, Roland sauvage apparaît! Non mais ah. arrête, sérieux, ça te dit gâteau! <rire> ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Attends, mais... suis... Bon, toute bon. mon attention est accaparée par Anaïs, mais approche bon. pas pote! De... <rire> oh putain! Ah non, mais tu, tu vas pas t'y mettre! Ah, ah un... reviens roi... vite avant que le dragon meure, sinon il sera pas validé! C'est ouais, bête, on est sur la fin! Oui! Bien joué! Et voilà ben quoi! Un petit tour, ça déjà ça. vu. Lily, downstairs, six people are beating info out of a hyperion spy. Et you're talking about règles? Seriously? c'est l'heure de lire euh... lire quoi Bon rien dit.